Beau. silence silence vêtements vêtements manteau manteau pull pull chemise chemise t-shirt t-shirt pantalon pantalon short short, short. robe robe jupe jupe chaussette